Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le potager au mille trésors. Aujourd'hui on va parler de tout ce qui est en place au jardin, de tout ce que j'ai fait en avril au potager. La fraiserie avait été paillée il y a un an déjà avec des aiguilles de pain, des pommes de pain, tout ce qui provient de sapin en fait. Apparemment ça donne bon goût aux fraises, donc j'avais essayé. Pendant l'hiver, le feuillage a jauni, il y a eu trop d'humidité, les plants n'ont pas du tout aimé. Là, je savais que pour assurer la production à venir de fraises, il fallait vraiment que je fasse quelque chose. C'était le gros bazar, il y avait des plantes indésirables qui poussaient partout, il y avait les stolons, des fraisiers qui avaient donné des plants dans le paillage un peu partout. Mais tout était emmêlé, mélangé, rien n'allait, on ne voyait plus vraiment où était la parcelle, etc. Il fallait vraiment faire quelque chose. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout dépaillé pour y voir plus clair. Tous les nouveaux plants donc, euh, qui provenaient des stolons qui avaient poussé à droite à gauche, qui s'étaient enracinés dans le paillage, ont été arrachés lorsque j'ai enlevé les aiguilles de pin. Ces stolons, ces nouveaux plants, je les ai mis dans une bassine d'eau en attendant de pouvoir les réimplanter. Une fois que tout était dépaillé, désherbé, qu'on y voyait plus clair, j'ai redélimité euh, la parcelle. J'ai réussi à un plan de rhubarbe à cet endroit-là. J'ai vraiment tout délimité à l'aide de bouts de bois. Après avoir délimité ma parcelle, j'ai un peu redensifié tout ça à de bonnes distances. J'ai implanté une stolon justement que j'avais arraché sans faire exprès. J'ai aussi mis les plants qui étaient dans la serre que le voisin m'avait euh, passé. Alors j'ai paillé avec de la tonte, le sol est bien humide en dessous, il fait chaud en ce moment en plus, j'ai vraiment vu une métamorphose dans la fraiserie, tout s'est mis à revivre, les fleurs sont arrivées très vite. On faisait un tour dans le quartier et on a vu un monsieur qui tondait pour la municipalité, donc on est allé le voir et on lui a demandé de déverser son camion de tonte. Et avec cet énorme tas de tonte qu'on avait, pour éviter qu'il ne se putréfie, ne soit plus utilisable pour pailler, il fallait très vite en mettre sur les parcelles. On a tout paillé. Pour les fèves, vous voyez que là elles vont bientôt fleurir, elles sont bien grandies. On n'est pas vraiment en avance par rapport à d'autres régions, mais bon, voilà, c'est bien aussi que vous voyez, selon les différents climats. Ensuite, on en a profité pour agrandir la parcelle la plus ancienne. Donc on l'a prolongée, mais au lieu de se casser le dos, à retourner le sol, etc., on a fait comme pour d'autres parcelles. On a juste mis des sac de bâtis sur le sol. On a mis des feuilles mortes puis de la tonte, puis des feuilles mortes et de la tonte. Dans cette lasagne, on a implanté les pommes de terre. Pour que tout se décompose bien, en fait, on a opéré de la façon suivante. On a creusé un trou dans le paillage directement. On a arrosé pour humidifier un peu parce que tout ça paraissait très sec. On a mis quelques pelletés de terreau. On a ajouté un peu de cendre. On a mélangé. On a mis la patate. On a arrosé. On a refermé. Et puis voilà. On a reproduit ça un peu partout sur la parcelle. ensuite des choux, il y a déjà les petits germes qui commencent à apparaître, ça a super bien marché, on espère avoir de grosses productions. En général les légumes racines adorent les parcelles comme ça avec des couches de matière organique. Ensuite on continue à implanter des salades à droite à gauche dans le potager, on sème, on repique, on met en place voilà, pour avoir une production régulière, on sème à peu près tous les 15 jours. Je vous laisse avec un instant récolte. Ensuite il y a aussi les poireaux, c'est plus en mars qu'on les avait implantés un peu partout dans le potager, donc pour ça il suffit juste de prendre un plantoir, de faire un trou, de mettre le poireau, de refermer, et c'est pour ça qu'on peut vraiment intercaler entre plein plein de cultures, ça permet de densifier, et les poireaux on en récolte tout le temps, on a arraché les derniers, pareil je vous laisse avec les séquences récolte. Ensuite, à cette période de l'année, on récolte également du céleri. Le céleri, c'est incroyable. Ça produit depuis l'été dernier. On en mange tout le temps dans la soupe. Et il y a aussi le fenouil qui est une culture qui nous a beaucoup impressionnés. C'est-à-dire que les plants qu'on avait mis en place avaient monté en graines. Et en fait, à la base de ces plants, il y en a d'autres qui ont poussé et qui nous donnent maintenant des fenouils encore et encore. Ça se multiplie tout seul à la racine. Cette culture est géniale, je vous la conseille. Ensuite, on récolte des bêtes et des épinards pour avoir des récoltes régulière, il faut ressemer. Donc là, j'ai remis en place des bêtes un peu partout au potager et on a eu vraiment beaucoup de récoltes de ces bêtes qui dataient déjà de l'année dernière. Et pour les épinards, pareil, on a beaucoup récolté. en graines donc j'avais refait un semi, il n'y en a pas beaucoup compris. J'avais semé d'autres graines dans des plaquettes et voilà là il y a eu une bonne germination et j'ai repiqué ces petits plants là où il y avait des trous justement dans cette parcelle. Déjà avant j'ai désherbé parce que vraiment il y avait plein d'herbes indésirables qui avaient envahi un peu mes épinards. J'ai arrosé pour réactiver la vie du sol, vraiment la surface avait séché c'est incroyable la différence sans et avec j'ai paillé avec de la tonte. La tonte est riche en azote, ça va permettre relativement vite de booster vos cultures, surtout le feuillage. Ensuite, j'ai mis ces fameux plants que j'avais soumis dans des plaquettes pour combler les trous. Et voilà, on ne devrait pas tarder à récolter. Entre, il y a aussi un semi de radis et de carottes, j'ai mélangé les graines. Et pour le coup, j'ai pas voulu louper mon semi de carottes, j'ai fait un mélange de cendre, de sable et de terrotamisé. J'ai fait une tranchée, j'ai mis ce substrat. J'ai semé mes crèmes. J'ai arrosé régulièrement, la terre n'a pas eu le temps de s'assécher. Donc là, si ça ne germe pas bien, je ne comprends plus. Après, je pense que je peux aussi essayer euh, la technique de pré-germination. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Pour les petits pois, je suis un peu en retard, mais ça pousse bien. Donc je tuteur mes plantes, et voilà, je laisse faire. Après, j'attends une bonne pluie pour pouvoir pailler. Ou alors, si la pluie ne vient pas, parce que là, on a un épisode de sécheresse, je pense que je vais arroser, réhumidifier la terre, puis pailler. Voilà, j'implante aussi des betteraves à droite à gauche au potager. aussi commencer un purin d'ortie pour stimuler un peu toutes mes plantes j'ai l'impression que dans la serre il y a quelques carences parce que ça fait longtemps que mes plantes sont dans les mêmes pots donc ça va rebooster un peu mes plantes je vais aussi arroser toutes les cultures feuilles implantées à l'extérieur que ce soit les salades les épinards les bêtes pour avoir plus de récolte. je pourrais aussi utiliser mon urine mais pour le coup je préfère utiliser le purin d'ortie parce que j'en ai plein et bien sûr je laisse tous ceux où il y a des larves j'ai l'impression qu'il y a des pucerons qui se sont implantées et que ce sont des larves de coccinelles plein plein plein qui sont sur les feuilles et qui veulent manger les pucerons donc ça c'est super je laisse ces orties Les framboisiers eux aussi poussent bien parce que je les ai paillés. Donc là ils bénéficient d'une humidité dans le sol et d'une chaleur à l'extérieur et ça ils adorent. Donc ils sont en train de faire des bourgeons de fleurs et j'espère que je vais avoir aussi bientôt des récoltes. Les artichauts arrivent également. On voit vraiment le fruit qui monte petit à petit et bientôt on pourra le couper, le manger. Donc voilà tout pousse bien, la saison s'accélère. J'ai hâte de vous partager la suite de mes aventures au potager. J'espère que vous les suivrez et que mes vidéos vont vous plaire.